Hello, c'est encore moi Geoffrey, j'espère que vous allez bien Ça fait déjà près d'une semaine que vous n'avez pas suivi ma voix Et c'est vraiment euh, pas cool d'avoir fait ça Et donc euh, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur la création de nouvel asset De notre petit personnage NFT En fait, cet asset sera un masque Un masque assez stylisé je trouve Et donc pour réaliser ce masque, on va utiliser la primitive de base qui est le cube, et donc tout ce qui est non cube sur la scène, bah on va les cacher du coup. Je sélectionne mon light et la caméra parce que ce sont eux. Il y a messieurs qui sont non cubes du coup on appuie sur la touche H, et donc euh, sur nos cubes, on va ajouter le modifier subdivision de surface comme d'habitude. Du coup, on sélectionne le cube en question on part dans les modifiers mais avant, je vais euh, activer ici mon shortcut et je vais venir ici dans les modifiers add modifier subdivision de surface ok alors ici au niveau du level viewport on va mettre la valeur la valeur croix, et ensuite euh, on va Appliquer ici et là. Alors, YouTube a précisé quelque chose parce qu'en fait, j'ai reçu plusieurs fois en commentaire euh, le problème suivant lorsque je pars en Edit Mode, ma sphère est entourée de cubes orange. Alors, ça, c'est pas vraiment un problème, c'est tout simplement parce qu'en fait, euh, vous êtes parti en Edit Mode euh, avant d'avoir appliqué le modificateur subdivision de surface, raison pour laquelle ça ne donnait pas. Du coup, avant d'aller en Edit Mode, il faut euh, aller dans les modifiers ici et appliquer le modifier subdivision de surface. Je tiens à préciser que je fais cela en Objet Mode, je ne le fais pas en Edit Mode. Parce qu'en Edit Mode, si vous voyez ici, je clique là, il n'y a même pas possibilité de cliquer sur Apply. Parce qu'en Edit Mode, c'est pas possible. Du coup, je repars en Objet Mode, je viens ici, je clique sur Apply. Du coup là, c'est appliqué, si je pars maintenant en edit mode, on va tout plein de vertices, tout plein de carré, tout plein de quad Et c'est joli à voir Et donc après a fait cela, on va maintenant aller sur la vue de profil On va aller en wireframe Et on va supprimer une partie des faces de nos sphère Qui est un cube, bien sûr Du coup, là on fait un box select On fait un X, on fait un jit Face. Ok, ici on va améliorer la forme parce que si on part en vue de profil et que l'on regarde bien, c'est pas tout à fait un cercle, c'est une sorte de, de forme qui n'est pas un cercle. Donc, ici j'ai fait un Alt clic droit, je pars toujours sur ma vue de profil, j'ai fait un S Y 2, 0. Du coup, là j'aplatis la face et c'est beaucoup plus nice maintenant. Là maintenant, je repars sur ma vue de face et euh, je vais maintenant modifier un tout petit peu la forme générale. Alors, comment faire ça Pour faire ça, euh, on va tout d'abord travailler avec le mirror. Du coup, on sélectionne un vertice du côté gauche. On fait comme ceci. Un bord select. On supprime une partie des <rire> vertices. Ok. Je repars en edit mode, euh, en objet mode je veux dire, et là je vais maintenant ajouter le modifieur mirror, ici, et là, mon Miroir. Je coche clipping. Et c'est bon. Je retourne à présent en euh, edit mode. J'ai coché le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'arc de symétrie pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui n'ont pas encore euh, suivi les anciennes vidéos dans lesquelles je répète à chaque fois à quoi ça sert le clipping. Du coup dans cette vidéo, je répète également, ça c'est à fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un board select ici, comme ça, un board select, juste pour sélectionner ces croix vertices ici, et là je suis en wireframe, avec Z. Du coup, Vous voyez que là, lorsque j'appuie Z, j'échange en fait de mode. Du coup ici on quitte de wireframe, là je suis en wireframe, là c'est le solide si Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais également activer le proportional editing ici en haut et je vais scaler comme ça. Je joue également avec le farter comme ceci. Ok, nice. Ici, j'ai fait uh, alt clic droit et je vais déplacer comme ça avec l'outil de déplacement ici, comme ça. Et j'ai diminué le farter du proportional editing. Euh, ici en haut je vais également un tout petit peu étirer Alors je vais faire un contrôle plus Alors j'ai sélectionné ici en haut Je fais un contrôle ensuite un plus comme ça Pour augmenter des vertices à ma sélection initiale Donc là je vais un tout petit peu déplacer vers le haut Et je fais de même ici Je déplace un tout petit peu vers le haut comme ça <rire> Ok là c'est bon maintenant euh, là, ce que je vais également faire, c'est euh, supprimer les vertices qui se trouvent ici en bas. Du coup, je pars en wireframe et je fais faire une sélection avec euh, le raccourci C, comme ça. Ok, je m'assure de sélectionner uniquement les vertices qui sont ici en bas. Et une fois que cela est fait, je les supprime. Du coup, je fais X, Delete. Je me rends compte en fait que j'ai supprimé les vertices mais euh, à cette hauteur c'est pas du tout bon. Du coup je vais également supprimer ceci. J'ai fait un X, j'ai fait un Delete, vertice Du coup je m'arrête à ce niveau-ci. Et je vais à présent euh, s ici. Et là. Du coup je les sélectionne. Et même avant de faire cela, je vais euh, sélectionner ici, je vais faire un S, avant de faire ça, je désactive la d'abord le Proportionalizing ici, je vais un SZ Z, 2, 0, ok, là c'est bon. Et maintenant, je disais que je vais extruder ici, donc du coup, je sélectionne ces deux vertices, je fais EZ. E, Z, première extrusion, ça sera euh, la dent du masque du moins la dent la plus longue du masque. Je fais de même avec euh, le vertice qui se trouve à côté. Mais avant, mais avant, je vais faire encore le R ici pour avoir un peu d'espacement euh, au niveau des deux. Mais ici, je vais les séparer. Donc du coup, je sélectionne celui-ci, ici, ici, là, là, là, là, là. Et ici, je pars sur ma vue de face, j'ai fait un contrôle E, j'ai fait un H slide. Comme ça, je fais glisser mon vertice. Ok, cool. Cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool. Et donc, je repars sur ma vue de face, je viens ici. Et je viens ici. Alors, ici, je me rends compte que c'est trop proche. Je vais euh, également sélectionner ici ici je vais faire un contrôle e et ensuite un a slide comme ceci je fais une ici et là en haut je fais un contrôle e et un a slide ok cool toujours sur ma face, je vais maintenant escrudier la seconde du nom je fais un e z et ce qui est super c'est que comme je travaille en mirror ça me crée automatiquement la seconde dent de l'autre côté et c'est vraiment super génial um, ok du coup là on a nos deux dents on va passer euh, maintenant au placement des yeux du perso et donc pour les yeux avant de mettre les yeux en question je vais tout d'abord euh, ajouter ici le modifier subdivision de surface là je vais mettre la vue à 2 et je vais euh, smoser tout ça je vais retourner en edit mode et je vais regarder euh, les les déformations au niveau de mon mesh du coup euh, en objet mode on voit une toute petite, une toute petite déformation ici tout simplement parce que les edge loops sont un tout petit peu trop proches. Du coup, je vais les séparer, du moins les éloigner parce qu'ils ne sont pas collés de base. Je fais ici un ctrl E et un edge light. Du coup, il les glisse comme ça. Là maintenant, c'est beaucoup plus mieux. Alors, euh, ici au niveau des dents, je vais également mettre une edge loop ici. De maintien comme ceci, je vais m'arrêter là et je vais cocher ici pour que les vertices s'écoulent sur le maillage et je vais un tout petit peu éloigner ces monsieur comme ça, comme ça, euh, là on aura un tout petit peu plus d'espace. Ok, cool. Je disais que maintenant on va placer euh, les yeux du perso et pour placer les yeux quand mort euh, on va utiliser la loop tools qui est présent de base dans blender et que j'utilise dans presque toutes mes vidéos et ça c'est un peu relouche <rire> ouais c'est vraiment relouche et là, du coup on va euh, activer cet addon. chez moi c'est déjà activé mais chez vous, il va falloir aller ici dans Edit, dans les préférences de Blender, attendre quelques secondes, euh, Allez dans Add-on, venir ici, et taper Loop Tools, et cocher ici. Et du coup, lorsque vous cochez ici, maintenant en Edit Mode, en tapant W, vous allez voir ici Loop Tools, et dans Loop Tools, vous allez voir Cycle, et c'est Cycle que nous on voulait. Le cycle qu'on va utiliser et donc on va euh, maintenant venir sur le masque on va sélectionner ce vertice euh, pour bien sélectionner le vertice que moi j'ai sélectionné il faut tout simplement venir ici et compter voici le premier vertice qui est au centre le deuxième le troisième et le quatrième du coup sélectionnez le quatrième et là on va faire CTRL plus et CTRL plus ok ok du coup, là on a ça, mais je trouve que c'est assez grand. Et donc, on va plutôt sélectionner celui qui était à côté. Du coup, le 5. J'ai fait là, Ctrl plus une fois, Ctrl plus deux fois. Et je pense que c'est bon. Et donc, on va faire un X, Delete, File, 6. Ok maintenant on va euh, faire un CTRL tab et on va supprimer les faces qui se trouvent ici en haut. On les sélectionne, on fait un X et on dit Faces. Ok, une fois que les faces sont supprimées, on part au mode de sélection de vertices, on sélectionne le tout comme ça. On fait une extrusion, on scale un tout petit peu comme ça vers l'intérieur. On déplace sur l'axe des y comme ça. Là, on scale encore un tout petit peu. On va faire euh, ici un W. Et dans le menu de Loop Tools, on va sélectionner ici Cycle. On va scaler comme ceci. On va déplacer un tout petit peu sur l'axe des y. On va euh, également déplacer ici. Déplacer ici et déplacer ici on déplace également de même ici comme ceci ok on fait de même ici en haut maintenant on va un tout petit peu modifier la forme du coup, on active le Proportional Editing ici en haut. On va faire un scale sur l'axe des Z et on va diminuer le facteur du Proportional Editing. Ok. On va déplacer un tout petit peu sur l'axe des Y. Ok. Et On va faire une rotation comme ça. Euh, mais donc là, maintenant, on va chercher à améliorer la forme au niveau des contours des yeux du masque. Et pour faire cela, on va faire un Shift maintenu en faisant euh, un clic droit pour pouvoir sélectionner les faces qui se trouvent au contour des yeux. Après avoir fait cela, on va appuyer sur la touche W et ensuite Smooth Vertices pour pouvoir adoucir euh, les vertices qui sont autour. On va utiliser le Proportional Editing également pour déplacer les vertices. Et là, euh, je pense que nous sommes plus ou moins ok. Et donc, on va continuer avec euh, le nez du perso. Et du coup, pour faire ça, on va euh, commencer par supprimer euh, la face qui, les deux faces qui se trouvent ici. On va faire un X, Delete, Faces on va aller au mode de sélection de vertice et on va tout simplement déplacer cette vertice du coup celui-ci on va le déplacer vers le haut, on les vers le <rire> haut, le proportion ici vers le haut et celui-ci vers le haut, ici comme ceci et ici comme ceci. ok euh, ici on va un tout petit peu déplacer comme ça mais déjà c'est pas si mal que ça ok maintenant on va passer euh, à la dernière partie du masque euh, qui sera en fait les joues. on part ici dans les mèches on sélectionne notre cube part dans les modifiers modifier subdivision des surfaces on met la vieux porte à 2 et on applique Ici et voilà, on part en edit mode, on déplace euh, nos cubes comme ceci, on part en vue de profil, on supprime ces vertices comme ça, x, delete, vertices, ici on refait la même chose, s, y, 2, 0. Doc, on sélectionne ici, on fait un vertice comme ça. On fait L pour sélectionner les autres. Et on va euh, venir placer ça ici. On le place comme ça. On part sur la vue de profil. On aligne ici comme ça. Et euh, on va également skier un peu sur l'axe. Et ici, on va activer le proportionality. Et on va un peu skier ça comme ça. Euh, ici on va étirer et on va scaler ici on sélectionne et on scale ok on sélectionne là on avance on va sélectionner le plus petit élément qui sera euh, symétrisé on va sélectionner le plus grand ici du coup le plus petit Shift maintenu, le plus grand. On fait un Ctrl J, on les fusion. On smooth de nouveau. Ici, on va un tout petit peu euh, <rire> déplacer là. Et ici. Ok, cool. Du coup, je sélectionne ici, je déplace, alors il est des archives de proportionnating, je déplace là, je déplace vers le haut comme ceci. Et je vais maintenant placer euh, les vertices. Du coup, ce vertice sera collé avec celui-ci. Euh, celui-ci, il sera collé avec celui-ci. Du coup, je déplace un tout petit peu comme ça. Ok. Celui-ci, il sera collé avec celui du bas ici. Et pour les autres, euh, vu que c'est un peu éloigné. Je vais un tout petit peu roter comme ça. Et on va commencer alors avec la fusion. Alors du coup ici Shift et maintenu, les deux ici sont reliés. Il fait Shift et maintenu ici, ces deux ci Shift et maintenu les deux ici. Il fait Shift et maintenu ceci. Shift et maintenu avec ça et techniquement je te mets sera avec ça du coup je fais un contrôle e je fais un boot et slope ok ça me donne quelque chose comme ça et maintenant je vais euh, arranger un peu le tout je sélectionne ici je fais un contrôle plus fois. ou alors je peux faire un C avec la sélection comme ça ici je déplace comme ceci je vais faire un G, je vais un R je faire un G comme ça je vais un R euh, et maintenant on va commencer à déplacer les jours un tout petit peu rien de vraiment très compliqué euh, afin de les positionner au bon endroit du coup on euh, part sur la vue de profil, sur la vue de face on déplace euh, pour euh, effectivement les placer au bon endroit, en quelque sorte. Et donc euh, là, on fait des rotations, des scales, euh, déplacement sur l'axe des X, déplacement des sur l'axe des Y. Euh, et également, on va aussi euh, dissoudre euh, un edge, l'edge qui tombe là-bas. Pour du sous il faut faire un Alt de clic droit pour sélectionner l'Edge Loop en question et faire un X et ensuite un Dissolve Edge. On profite également quelques détails au niveau des yeux. J'ajoute le modifier Solidify. Place ici en haut. Euh, je place le modifier euh, Solidify au-dessus de la subjugation de surface. J'augmente la thickness. Okay. Euh, J'applique le modifier Mirror. J'applique euh, le modifier Solidify. Et je pars en Legion Mode. Je décoche ici. Et. J'améliore les contours. Pour ici. Ici. Je fais de même ici. Je fais de même ici. Même au niveau des narines, je mets un devant et je mets l'autre derrière et je fais également de même ici un là et un autre ici ok notre masque euh, il est presque fini pour le finaliser on va aller en euh, mais avant, je voulais euh, je voulais encore un tout petit peu euh, améliorer ici. Du coup là, je vais faire un C. Je vais faire un CTRL plus comme ça. Je vais faire un R. va enfin, j'ai... Et je vais faire euh, euh, Mesh Simitrise ici. Du coup, je pars dans Mesh Simitrise. Et là, je vais faire euh, de X à moins X. Ok, nickel. Et donc, on va... Euh, on va euh, aller en Sculpt ici. Déjà, euh, Ok. On va venir ici, on va utiliser l'outil de smooth, on va diminuer le facteur ici, et on va euh, essayer de smoosser un peu les endroits pas très euh, bien. Euh, ici, en sculpt mode, on a la possibilité également de travailler avec le mirror, du coup on va approcher ici. Et là, on va... Euh, améliorer un peu tout ça on fait contre un pour la vue arrière et même ici On va utiliser l'outil Grab, Chute F, on amende un peu le furter, ici on sélectionne et on tire. également on va euh, un peu étirer ça shift F alors avec shift S avec shift F on peut jouer avec euh, la force en fait de la broche et avec F c'est pour euh, la taille de la broche du coup ici j'ai fait un shift F je remonte comme ça et je peux étirer comme ça je fais également de même ici je fais un F Même pour les détails au niveau des yeux, je peux améliorer ça. Même de l'autre côté. Si je fais un F, euh, je peux mousser ici. Et avec l'outil grappe, je peux aussi améliorer ici. On peut euh, diminuer la taille de la broche. On va euh, smousser un tout petit peu ici. Et on va euh, terminer en augmentant encore un peu ici. Euh, ici là. Euh, et encore on regarde désolé je peux là <rire> euh, on déplace tout simplement euh, ici je vais arranger ça ok du coup on revient dans le layout et je pense que c'est euh, la fin de cette vidéo. Du coup, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu joli, il suffit tout simplement de mettre un matériel dessus. Et ça sera bon. Alors, j'ai envie encore de modifier quelques petits euh, quelques petits trucs ici. ok nickel du coup là j'aime bien voir avec les cavities alors là ici on peut chose qui oh. ah. ok